Euh, je vous propose de découvrir un second portrait d'entreprise, un inventeur qui est lui aussi est hébergé par Esther Technopole. Il a créé sa start-up pour développer une application qui permet de transformer votre ordinateur, votre mobile en instrument de musique. Explication France Le Maire et Loïsa Patricio. Emma est encore un peu hésitante. Il faut dire qu'elle ne connaît l'application Limousique que depuis deux semaines seulement. Et pourtant déjà, elle joue. Pas besoin de connaître le solfège, remplacé par des couleurs. Une satisfaction pour la jeune musicienne, plus à l'aise devant son ordinateur que face au piano, pratiqué depuis un an et demi. Je trouve que c'est plus facile que le piano, parce que le piano c'est plus compliqué de, faire, de jouer en même temps de chanter. Et là, c'est plus facile, c'est presque pareil, c'est toujours pareil les mélodies. Le cerveau de l'e-Music, c'est Michel Brieux. Dans sa start-up d'Esther Technopole, il poursuit ses recherches pour encore améliorer son application et permettre à tous de partager sa passion pour la musique. Le produit va être particulièrement adapté pour tous les publics qui sont un peu handicapés, tout ce qui est ou personnes âgées, etc. Il va être particulièrement adapté pour tous les professeurs des écoles, c'est-à-dire tous les gens qui ont besoin d'animer musicalement des groupes. Voilà, Parce qu'en fait, ils ne sont pas instrumentistes, donc ils sont obligés soit de chanter par-dessus un disque, soit de, de chanter a cappella, ce qui n'est pas toujours bien. En plus, là, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir un support harmonique qui va leur permettre de, de toujours partir sur la même note. Déjà récompensé par deux médailles d'argent au célèbre concours Lépine, Michel Brieux vient d'être sélectionné pour participer au plus grand salon consacré à l'innovation technologique à Las Vegas. Une vitrine mondiale pour les musiques. Parler du bon temps qu'est mort et qui reviendra en serrant dans ma main.